Ça y est, vous devez porter des lunettes Eh oui Alors, comment ça se passe Ce sont vos premières, vous n'avez jamais été confronté au problème, que ce soit pour vous-même ou pour vos enfants. Donc, comment, comment faire Quoi faire Alors déjà, la première chose, si vous sentez un, un trouble visuel, il faut aller consulter un ophtalmo. Non. Mais là, on va parler dans le cas où vous y avez déjà été. Et euh, dans, dans ce cas, après, il faut vous rendre chez un opticien pour réaliser des lunettes. Comment choisir son opticien Quoi choisir euh, Ça sera vous, ça sera vous euh, au feeling, comment comment vous le sentirez. Euh, mais surtout, dites-vous bien une chose, c'est que euh, il va falloir déterminer réellement vos, vos besoins. Dans la mesure où, qu'est-ce qui vous a poussé à les consulter et quel est le but recherché Si c'est juste voir clair, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, dans, dans les verres, des verres, c'est pas juste la correction inscrite sur l'ordonnance. Il y a plein de choses qui vont apporter du confort dans certaines situations. Et là, l'opticien, choisissez vraiment un opticien qui va cerner vos besoins, vous poser des questions et pas juste essayer de faire la vente euh, en étant le moins disant peut-être au niveau du prix je dis pas qu'il faut les verres le plus cher, c'est loin de là, mais d'avoir quelque chose qui cerne réellement vos besoins. Que ce soit des lunettes à but très éducatif, que ce soit pour voir de loin, pour voir de près, en verre progressif, il y a vraiment plein de choses déjà en termes de, de possibilités. Et derrière, selon votre mode de vie votre et le confort recherché, le produit que vous allez avoir dans les lunettes ne va pas être le même. Je parle pas que de la monture et l'esthétique, mais essentiellement aussi du verre. Donc, faites euh, appel à un vrai opticien, allez voir quelqu'un qui va vous conseiller et c'est comme ça que euh, vous aurez des lunettes les plus adaptées possibles. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt chez Atalaistre. Allez, au revoir.